Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 129 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui encore un petit jeu musical qui s'appelle euh, Solace Qui est un jeu indépendant euh, comme j'en fais pas mal en ce moment des jeux indépendants Parce que je trouve qu'il y en a qui sont vraiment très bien C'est mieux que les jeux, les jeux euh, des gros éditeurs là en ce moment Pouh, Un petit peu marre donc c'est pour ça que je fais du jeu indépendant et du petit jeu surtout Donc voilà on va jouer c'est parti Loading, vous allez comprendre un peu le fonctionnement euh, tout seul. Euh, ça se comprend tout seul, c'est un petit jeu de, de tir euh, avec un petit vaisseau. Donc vous voyez, donc, voilà, nous sommes le petit vaisseau, ou, ou la petite cellule plutôt, je dirais. Et, euh, et nous pouvons tirer. Et ça joue de la musique quand on tire. Vous avez entendu voilà. voilà, ça fait de la musique euh, quand on tire. Et donc là, on attend les ennemis, ils vont pas tarder à arriver. Les deux messages, voilà... Et voilà, les ennemis arrivent. Et donc maintenant je vais tirer en en, en non-stop. Donc du coup ça continue la musique, je récupère des petits trucs, les petites boules Je ne sais pas si c'est des points ou. Enfin, je ne sais pas trop, j'ai pas tout compris. Il est très très simple comme jeu. Surtout pour se détendre ou, bien... ou pour s'amuser un petit peu. Hop là, hop Regardez, il y a une boule qui m'a touché. Alors, ça par contre, euh, suivant s'il y en a beaucoup qui vous touchent à la suite, vous perdez vos ailes, vous perdez un peu vos électrons qui y a autour de vous là, les petits électrons que vous voyez qui tournent. Euh, on, peut perdre, euh, on peut perdre quand tout devient gris, quand tout. Euh... Enfin voilà, quand, quand on perd vraiment beaucoup. Ouais, je pense que ça joue, notre vie joue sur les petits électrons qui y a autour de nous là, les petits trucs qui tournent. Voilà, regardez, j'ai perdu mes petits électrons. Mais je me suis fait toucher, j'ai perdu un petit électron. Hop. Oui, donc ça doit, ça, doit, ça doit être ça, ma vie, je pense. Donc là, j'en ai un autour de moi. Ce jeu est vraiment, vraiment zen. Regardez, vous prenez pas la tête, il n'y a pas des bruits de tir non plus. C'est le bruit de la petite musique de fond avec, avec l'instrument qu'on joue qui va changer suivant le... Suivant les niveaux qu'on va faire, ça va changer un peu, regardez, j'évite juste un peu les, les tirs. Et puis voilà. Regardez pour la première musique déjà, c'est déjà terminé. Allez, on passe sur une deuxième un peu plus violente. Attention. Voilà, là on joue de la guitare. Allez, c'est parti. Allez, je vais, je vais même vous la laisser celle-là, je vous la laisse en musique. change encore un peu de, de rythme et un peu d'instrument. Allez. Donc on va faire ce niveau ensemble. On, on, et puis le, le quatrième, on, je vous en ferai un quatrième et je le laisserai euh, jusqu'à la, la, la fin de la vidéo, je pense. Euh... Attends, on en fera au moins quatre, parce que là, bon, trois, ça va arriver vers les neuf minutes, je pense. Donc j'essaye de faire, euh, pour les petits jeux indépendants, les petits jeux en eux-mêmes, j'essaye de faire à peu près... Euh, à peu près 10, 11 un, un, un minimum minutes après, euh, après ça va dépendre un peu de de, de plein de choses alors là hop ah, vous avez vu que là j'ai ai des, ai des, ai des ailes hop elles viennent de disparaître j'avais d'autres ailes qui me, qui, qui me permettent en fait de tirer plus euh, ouais. et donc j'étais en train de dire que je faisais oui pour là, pour les petits yeux je mettais hein. Je mettais minimum 11 minutes à peu près, euh, histoire de, que vous voyez bien, bien suffisamment le jeu. Pour les gros jeux, euh, comme on avait fait sur Far Cry, sur, sur d'autres jeux, les, les, les vrais gros jeux, hein, action, FPS, course, tout ça, j'essaye de rester dans les 20, 25, voire 30 minutes, euh, comme ça, comme c'est déjà arrivé. Là, voilà, c'est tranquille ou tranquille au Bon, faut quand, même, faut quand même avoir un petit un minimum de réflexe, parce que là, quand même, il y a des, il y a des, il y a des petites projectiles qui viennent de partout. Et qui viennent sur nous, hein. Ils ne se sont pas trompés de direction, il n'y pas de problème. Hop. Bon, c'est un peu toujours la même chose, donc là, ça va. il faut que je sorte là, voilà. Et donc là, ces petits trucs, là ces petites boules blanches, si je les détruis pas très vite... Elle génère plein de petites boules jaunes qui m'embêtent beaucoup. Allez, hop, voilà pour les 6 là. Regardez, j'ai gagné. Mes ailes s'agrandissent en fait. Mon, mon corps change et donc, du coup, regardez mon. mon... Mes armes aussi. Regardez. Hop là, j'ai gra... gagné les nouvelles ailes. Hop, elles viennent de disparaître. Ah, je suis pas très fort à ce genre de jeu-là. Voilà, le niveau est déjà terminé. Oh, ça allait vite. Et le prochain, je vous le laisse parce qu'il va être un peu calme. Voilà. Dépression. C'est pour, euh, pour vous rendre dépressif. Allez, c'est parti